Eh bien bonjour. Bonjour. Puis, puisque, puisque je suis là, je vais vous présenter d'abord Chantal Robillard, comme on dit honneur aux dames, qui est anthologiste, et puis Yann Quérot, et deux anthologistes avec qui j'ai travaillé moi-même en tant que novelliste. Vas-y Chantal. Oui, donc euh, bonjour à tous. Bonjour Hélène, bonjour Sybille, bonjour Yann. Et bonjour Pierre qui va nous rejoindre. Euh, voilà, je suis anthologiste, euh, j'ai commencé... À publier des anthologies chez Rivière Blanche, les éditions Rivière Blanche. Ensuite, j'en ai fait euh, chez Naughty Ship. Euh, Et par ailleurs, j'ai participé en tant que nouvelliste, parce que je suis essentiellement nouvelliste, à plusieurs anthologies chez euh, Rivière Blanche, au Vagabond du Rêve, dirigé par Hélène Marquetto, euh, et euh, chez Naughty Ship. Voilà. Pour faire simple. Yeah. Eh bien, bah, moi, au départ, je suis plutôt romancier, en fait, mais euh, je me suis mis à la, à, aux nouvelles euh, il y a une douzaine d'années et ma première nouvelle a été publiée, d'ailleurs, au, au Vagabond du Rêve. <rire> et, euh, et après, je suis devenu anthologiste, ce qui m'a bien plu, puisque j'ai euh, notamment coordonné euh, six anthologies dont on pourra parler euh, aux éditions Arc et euh, j'ai participé aussi à des anthologies chez différents éditeurs, comme Rivière Blanche, comme euh, Nestive Knen, et, euh, ou différentes revues. Et puis, j'ai aussi coordonné des numéros de revues, justement. Notamment, on peut en parler avec Pierre, un numéro de, de Galaxie sur euh, euh, l'environnement et un numéro de Géant Rouge, donc euh, coordination de nouvelles à, à, à différents niveaux. Et toi Hélène euh, Moi je suis venue aux anthologies j'allais dire par Gagère parce que j'étais amenée par un groupe pour faire des anthologies j'ai leur ai dit que je n'en ferai jamais et que si un jour j'en faisais ça serait sur le thème des bourreaux et ma première anthologie a donc été pour chemin et traverse les bourreaux et après bon, j'ai eu l'occasion d'en faire d'autres m'en ont demandé J'en ai pris au vol quand la personne ne pouvait pas, chez Rivière Blanche, par exemple, pour Civilisation, ou chez Arcé, qui m'a demandé de publier, enfin de diriger une, nouvelle, une anthologie. Mais je pense que c'est un, un exercice intéressant. Je pense que ce qui serait, ce qui serait intéressant de savoir peut-être pour nous, les gens qui nous regardent, c'est de savoir ce que l'on privilégie puisque beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens proposent des nouvelles pour les anthologies, de savoir ce qu'on privilégie chacun. Alors, si je peux, oui, si je peux répondre, euh, moi, je choisis mes thèmes, et donc je choisis les écrivains que je, que je mets dans mes anthologies. Euh, des gens dont je connais déjà la plume, dont je sais que ça sera a priori quelque chose de très bon. Euh, ce qui n'empêche pas d'avoir une partie, disons un tiers à peu près, de nouveaux que on me propose, hein, de nouveaux auteurs que je ne connaissais pas, euh, que d'autres auteurs de, de mes anthologies proposent, et c'est toujours très très bien. C'est vraiment une question de pratique parce que j'ai pas le temps de d'examiner 100 textes voire plus. Euh, je, bon, j'ai d'autres. Chose en train par ailleurs. Donc, euh, en prenant des gens dont je connais la plume, je peux tenir des délais relativement courts, c'est-à-dire en gros un an. Yeah. Voilà. Oui alors, euh, bah, chez Arc on a une politique assez différente, au contraire, mm -hmm. c'est de faire des appels, donc appel euh, oui. via, via le site, via la page Facebook et puis bah, via, via tous les, les sites relais qui publient des, des appels à texte euh, et, euh, et de recevoir, alors a, avec des contraintes bien sûr, généralement c'est 50 000 signes espace compris, et le but, mais ça peut être bien sûr moins, hein, le but est de réunir une quinzaine de nouvelles pour chaque anthologie, sachant que euh, le, le but euh, autour d'un thème, alors les thèmes peuvent être très très différents. Alors moi, je peux parler par exemple de, de celle que j'ai dirigée, puisque ça peut être, euh, en, en temps de Covid, très, euh, la, la première anthologie, c'était les maladies du futur. donc euh, alors Là, là c'est une, une anthologie pour laquelle j'ai reçu 150 textes et il a fallu en sélectionner 1 sur 10 euh, en fait. Et oui, oui. Et, et alors après d'autres, par exemple, la, la, la dernière en date, qui vient juste de sortir les, les journalistes du futur et d'ailleurs. Donc à peu près, pareil, 120, 120 textes. Et euh, le, le but est d'essayer d'avoir des, euh, un, un panorama, un éventail maximum de, de différentes approches, Alors, des approches qui peuvent être très éthiques, okay. très hard SF, des approches qui peuvent être plus poétiques ou voire un peu policières, oui. pour donner vraiment une sorte de panorama le plus large de la richesse du thème, en ayant aussi le souci de la longueur. Puisque une anthologie, alors même si les lecteurs ne le lisent pas dans, dans l'ordre que l'anthologiste décide, après, le, le lecteur est libre, mais quand même, l'anthologie la, est une conception d'ensemble où il faut avoir des respirations, donc avoir par exemple des textes courts entre des textes longs, donc euh, il y a toute une alchimie à, à, à créer autour d'une anthologie. J'avoue que c'est un petit peu aussi la, la position que je prends. Pour les, pour les dernières anthologies qui ont été faites pour une fiction, c'était donc le thème du festival qui avait été choisi comme thème de l'anthologie. Mais moi aussi, j'aime qu'il y ait une grande variété de textes. Ceci dit, je reçois aussi un peu plus d'une centaine en général. Et j'essaye moi aussi de faire le maximum de variété possible pour que, dire, que tout le monde y trouve son plaisir. Mais je, je suis obligée de constater que très souvent, j'ai des, des auteurs que j'ai déjà publiés qui reviennent, parce que c'est toujours pareil, les auteurs qui sont bons, ils restent bons eh ben oui, eh et, oui. Oui. et on ne va pas les éliminer sous les textes. Mais finalement, je m'aperçois que en général, j'ai toujours à peu près un bon tiers d'auteurs qui sont des gens ou carrément nouveaux, Inconnu de moi, ce qui est moins, mais je fais très, très attention au style, au, à l'histoire bien sûr, mais au style qui me mm -hmm. paraît vraiment très important pour donner une unité, puisque finalement c'est l'anthologiste qui donne l'unité de ton de, de l'ensemble. Oui. Et je fais très attention au style parce que, parce que pour moi, c'est quelque chose qui compte. Alors moi, ce que je fais quand je peux, ça dépend des éditeurs et ils sont pas tous euh, partants. Quand je peux, j'essaye d'introduire un ou des illustrateurs ou illustratrices au milieu des, des nouvelles, euh, soit qui font un dessin en regard par rapport à une nouvelle précise. Hein, derrière moi, là, si vous voyez Dimension Moscou, j'ai deux illustratrices qui ont Travailler à chaque fois je leur avais donné les textes. Ça rallonge du temps par rapport à, au temps de préparation de l'anthologie, mais c'est intéressant de, de voir comment un illustrateur va ressentir lui-même une nouvelle et, et la porter au public. Alors évidemment c'est du noir et blanc, donc il faut des illustrateurs ou illustratrices qui soient à l'aise avec le dessin, parce que c'est quand même essentiellement du dessin, le noir et blanc. Euh, mais je trouve que ça apporte un petit quelque chose. Et je travaille aussi, je fais intervenir des poètes, ou des gens me donnent d'ailleurs quelquefois spontanément. Des poèmes euh, sur le sujet, évidemment. Donc je trouve que c'est aussi une respiration intéressante que voilà, qui est pas que des textes longs, des textes tristes, des textes ou alors que des textes drôles. Bon, c'est pas non plus euh, voilà, on fait pas euh, un almanach vermeau hein. euh, Donc euh, voilà, le, le, le travail de l'anthologie, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est de panacher tout ça, les styles, euh, la façon d'aborder le sujet ou de s'en éloigner. Euh, euh, le, le, le, le, la façon d'écrire. Euh, voilà, il y a, y a comme ça un ressenti euh, qui est... Euh, qui est propre à l'anthologiste quelque part, euh, et qui fait que une anthologie, c'est d'abord nous, même si c'est les autres qui écrivent, <rire> si on fait travailler les autres. <rire> et on le voit aussi quand on est euh, juste auteur dans une anthologie, on voit le travail, d'autant plus le travail de l'anthologiste qui nous a dirigé. on le voit après coup évidemment, mais… C'est intéressant de, de, de comparer les deux, enfin, d'être les deux. Moi, je pense qu'on ne peut pas être un bon anthologiste s'il soi-même en n'écrit pas et il euh, est une pas Eh hein bien, si possible. C'est vrai qu'avoir été justement dans un rapport avec des anthologistes permet aussi de penser sa propre pratique ça. de la direction d'un recueil et... Et, et, et c'est vraiment, effectivement, indispensable d'être un auteur, d'autant qu'une euh, des particularités, alors ça dépend, bien sûr. quand on fait appel à des, à des, des personnes qu'on connaît et dont on, à qui on fait confiance pour l'écriture, on va avoir peu à intervenir. Euh, et donc moi, je ah, ça dit, dépend pas. quand même, oui. Ça dépend quand même, mais bon. Oui, mais globalement. Mais, mais mais oui, mais aussi, mais. par exemple, pour des, des certaines anthologies à Quiris, où on avait des, des, des textes sur des thèmes forts, mais euh, par des auteurs qui pouvaient être relativement débutants. Et, et là, il peut y avoir aussi un travail qui est intéressant, parfois un peu ingrat, mais euh, qui aussi fait partie de, du rôle de l'anthologiste d'aider les euh, de jeunes auteurs à euh, finaliser et euh, à améliorer soit le style, soit la cohérence d'une intrigue, euh, pour, pour rendre vraiment un, un effet final correspondant au potentiel du texte Oui, tout à fait. fait. C'est ce qu'on cherche en général, parce que j'ai pris quelquefois des textes dont je, je reconnais qu'ils m'ont demandé beaucoup de travail, parce que l'histoire était intéressante, je sentais qu'il y avait un gros potentiel, mais, mais c'était soit des gens trop jeunes, soit qui n'avaient pas l'habitude de ce genre de texte et effectivement qui avaient besoin de grosses corrections. Parce que je trouve que c'est une, une de nos difficultés en tant qu'anthologiste de pouvoir corriger un texte pour le rendre meilleur, pour le parfaire, mais sans dénaturer l'approche de l'auteur. Je trouve que c'est la grosse, grosse, grosse difficulté de ne pas dénaturer le style de l'auteur si on le garde, si on a décidé de le garder, il faut qu'on lui fasse donner le meilleur à lui-même. Mmh. Enfin, oui, c'est une des difficultés. Oui, ça c'est très juste, c'est d'arriver à, à, à, à presque se mettre à la place de l'auteur pour pour euh, respecter son style, son intention, et puis un dialogue, puisque généralement, ça se passe dans des va-et-vient, justement, avec, euh, avec l'auteur pour proposer, dire bon, ça, le dialogue, il sonne faux, ou là, il y a un problème de cohérence, il faudrait euh, réarranger. Euh, je trouve que c'est important. Euh, je, personnellement, j'étais... Je voudrais pouvoir je obtenir, quand je corrige un texte, la même réflexion que j'ai eue pour quelqu'un qui m'a corrigé un texte, quand ça a été corrigé, je me suis dit « mais c'est moi qui aurais dû l'écrire, c'est exactement ce que j'aurais dû écrire ». Et je trouve que c'est la partie à la fois la plus intéressante, mais elle, elle est tardive. Oui, c'est ingrat, on va dire, un, un, par moments. C'est pas ingrat, parce qu'on obtient de, de très bons résultats. Enfin, tout au moins, oui. les résultats sont proches de ce qu'on veut. Mais c'est enrichissant, en même Oui. Je trouve que c'est très enrichissant. Ben, moi, je trouve que même dans certains cas... alors. Ça m'est arrivé une seule fois, pour l'instant, mais ça permet de d'enrichir notre propre écriture, non pas qu'on copie sur nos, sur nos sur nos auteurs, mais moi il m'est arrivé là pour la, la, la dernière anthologie que j'ai dirigée, dessine-moi un mouton. Je ne sais pas si on la voit chez Ship. Moi, parallèlement, j'étais en train d'écrire ceci, la rose, la gourmette et le jardin d'algues qui est une série de poèmes et quelques nouvelles sur le petit prince, sur la mort de saint ex et sur l'aéropostale. Et de faire travailler, alors là, celui-là, L'anthologie chez Naughty Ship est uniquement sur le mouton, le mouton de syntaxe, mais d'autres moutons aussi, il y a Sean le mouton, il y a, enfin, etc. Euh, il pleut bergère, enfin bon, il y a toutes sortes de, de variations euh, d'écrivains sur le mouton. Mais moi, ça m'a permis, par exemple, de rajouter un poème, là dans celui-là, qui n'était pas fini. Je me suis dit, tiens, au fond, sur euh, complètement autre chose que le mouton, euh, je n'avais pas pensé à le mettre, je l'ai rajouté avant de donner à, à l'éditeur. Mon recueil. Donc voilà, ça fait ça un. Pas... Oui. oui, ça ne t'a pas compliqué la vie de faire les deux choses en même temps Non, parce que. Non, non, franchement pas, parce que le... celui-là, c'était pratiquement déjà pris déjà prêt, pardon, il y avait des textes que j'avais déjà publiés en isolé, euh, mes propres recueils, souvent, les textes sont publiés en isolé, en revue, ou en, ou en poésie, ou voilà, euh, donc, euh, non, c'était pas, non, non, j'ai pas eu de souci particulier, maintenant, peut-être qu'avec un autre, j'en aurai, hein, mais je, bon, voilà. C'était un, euh, un cas particulier, je ne sais pas si je recommande. Euh, en, en tant qu'anthologie, euh, en, en qu généralement, je propose des thèmes, c'est-à-dire par voilà. exemple, euh, euh, ben, j'ai dirigé un numéro spécial de la, de la revue Galaxy euh, sur, dommage que Pierre ne soit pas là pour le voir, il <rire> la connaît bien, donc sur c'était sur l'environnement, puisque je travaille beaucoup mmh. sur ces thèmes-là. J'avais proposé de diriger là-dessus. J'ai aussi fait des, des, des anthologies, par exemple celle-ci sur le réchauffement climatique. Donc là, là c'est moi qui vais choisir le thème. Et puis, et puis après, je vais discuter en tant que plus directeur de, de collection, avec différents auteurs, par exemple, euh, voilà, j'ai amené La Justice, qui est, qui est donc l'anthologie qui a été dirigée par, par Hélène. Et qui a une couverture magnifique. Voilà, par Quadraro, qui est ah, un. Ah. un... Je vais mettre un peu… Ah euh, oui, oui, qu'on la voit un, bien. Un, un graphiste d'origine irlandaise. Et euh, donc, euh, là, on avait discuté avec Hélène, justement, savoir euh, qu'est-ce qui l'intéressait. On était arrivé à, à ce thème de la justice demain, ailleurs, autrement, qui, qui est quand même un, un, un sujet d'actualité, sachant que pour les euh, éditions Quiris, l'idée, c'est quand même d'avoir des, des thèmes de société. Qui, sont plus, qui peuvent être assez chargés, assez lourds, comme les thèmes sur l'environnement ou la justice. Et puis, il peut y avoir des thèmes un peu plus légers, comme par exemple Arnaud Pontier, qui a, qui a dirigé un numéro sur l'art de séduire, ou le, la prochaine anthologie, qui va être dirigée par Pierre Gévarpe sur la gastronomie. Mmh. Ah oui, il en avait parlé l'an dernier, hein voilà, il me semble. Donc, oui, elle, oui. elle est en préparation, elle, sera, elle devrait sortir pour, mmh. pour l'automne. Donc, en fait, c'est un dialogue euh, avec les anthologistes pour essayer de trouver le bon thème. Oui, il faut que ça corresponde à la maison d'édition également, hein, bien sûr. Il est sûr que... Ouais. Moi, pour, les, pour ce que j'ai fait, les deux dernières anthologies que j'ai faites, eh bien, elles sont, je vous les montre aussi parce qu'en fait elles ont correspondu à Nice-Fiction montre a... un peu plus je... ouais oui, voilà l'année dernière le terme de Nice-Fiction était rouge oui. et cette année enfin et l'année d'avant c'était les civilisations donc là Chantal moi qui ne mets pas d'illustration dedans parce que j'aime bien les livres sans illustration, je me, suis, je me suis offert le luxe de faire mes, mes, mes, propres, mes, propres, la, mes propres couvertures. Mais je, mais je veux dire que sinon, si on propose comme Marc je m'avait proposé de faire l'anthologie, m'a demandé quel thème j'aimais, ben, la justice, ça me plaisait beaucoup. Je me suis souvenu... Qu'à posteriori que j'avais fait les bourreaux en premier je me suis je dit que ça devait être effectivement un thème qui à travers les années m'était cher mais par exemple quand j'ai fait les cités italiennes c'était quelque chose que j'ai repris qui était chez Rivière Blanche c'était quelque chose que j'ai repris en cours, de, en, en cours de route et le thème me plaisait tout simplement le thème me plaisait donc je pense que moi, je pas trop de difficultés. Avec le thème de Nice fiction je choisis le thème de Nice fiction qui n'est pas toujours celui qui me plaisait le plus. Mais finalement, disons qu'il y a tellement d'auteurs qui vous proposent des nouvelles qu'elles peuvent être très intéressantes et vous donner une idée qu'on n'avait pas eu du tout au départ. Oui. Ouais. Maintenant, je reconnais que cette année, il y en avait un petit peu moins que l'année dernière. Parce que le thème, je pense qu'en France, on a, on a un état d'esprit trop, pas triste, mais trop désenchanté pour avoir bien envie de rêver à des nouvelles civilisations. Mais j'ai eu quand même pas mal de choses comme, que vous découvrirez que l'année prochaine. Oui, mais puis l'inspiration sur les thèmes, je sais que je, nous on voit par exemple sur les appels à textes, on est à plus d'une quinzaine d'anthologies publiées, euh, je, on va de, de 50-60 textes pour les anthologies qui ne vont pas accrocher, même avec des thèmes qui nous paraissent pourtant très porteurs et très riches, jusqu'à 200 textes. Ouh là, là. Et, et, et, et euh, voilà, et, et, et là bizarrement, on n'a pas vraiment alors, sauf des, des thèmes très très précis, par exemple il y a une anthologie sur la dyslexie euh, qui était coordonnée par Cécile Péga, la dyslexie, on s'est dit c'est un sujet technique, donc c'est normal mais, Non, non, elle, elle était intéressante Elle était intéressante, mais, mais, mais il y a d'autres thèmes qui, qui étaient euh, pourtant très riches et on a été surpris, de voir, tiens pour, pour une fois, il euh, n'y a, a pas beaucoup de textes proposés c'est bon, inattendu. Peut... inattendu. Mais ça peut aussi, par exemple, correspondre à des périodes. C'est-à-dire qu'à certains moments, on nous a dit il y a trop d'appels à texte en même temps. Et, ah. et les bons auteurs doivent choisir... Ah, peut-être euh... aussi. Oui, oui. oui. Peut oui c'est quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé. Mais oui, effectivement, quelquefois, on a de la curiosité sur les thèmes qui sont choisis. Mmh. Ouais, ouais. et notamment, une fois, ça nous est arrivé, on a on s'est retrouvé, on essaye d'avoir un ou deux thèmes d'appels à texte, on s'est retrouvé avec trois appels à texte en même temps. <rire> et, euh, et, et là, il y a des gens qui nous disent mais comment on va répondre à tout Donc, ah, euh, bon, bien sûr, t -t tous les auteurs ne répondent pas, parce qu'il y a une question de sensibilité. aussi. Euh, mais, la disponibilité du temps... Alors ah, là, je ne sais pas s'il va y avoir l'effet coronavirus qui va qui va ouais. amener plus de nouvelles. J'ai été un petit peu surprise. Euh, parmi les auteurs que je connais, beaucoup ont on estimé qu'au contraire, euh, ça ne leur avait pas donné envie d'écrire. Ah oui, bah, pas que, du tout, moi. Ouais. Alors que c'était, j'allais dire, une plage idéale. Oui. Pour Mais... travailler, enfin, chez soi, j'allais dire. Moi, je n'ai ouais. pas écrit une ligne pendant le confinement. Hein. C'est drôle, bien, hein, parce que... Est-ce que tu avais tout le temps Non, parce que je l'ai de toute façon le temps. Hein, mais non, trop de d'angoisse, d'anxiété. De, de Mon fils a été con, contaminé, hein, donc euh, voilà. Donc, et il est loin. Donc euh, voilà, il y avait de l'anxiété, il y avait bon, différentes choses qui faisaient que j'avais pas la tête à ça, donc j'allais pas me forcer euh, voilà, pour rien. Ouais. Et toi, Yann ah ben moi j'ai bien, enfin bien travaillé. J'avais un roman que j'avais laissé en plan il y a 3 ou 4 ans à, à, à, à mi-chemin et donc j'ai écrit la deuxième moitié. Euh, mais c'était mais, mais un, un roman très très confiné et euh, avec une sorte de pandémie donc j'étais complètement Oula dans, dans l'ambiance. C'était sexe pour toi. Voilà c'était... Moi, Alors, donc, on... je, je finissais ouais. l'anthologie, donc je, ouais. je finissais la mise à jour, euh, les derniers points de l'anthologie qui étaient prévus pour ce nid-fiction-ci. Donc, euh, j'ai eu suffisamment de travail pour m'occuper. Mais moi, comme j'ai un jardin et qu'il faisait beau pendant le confinement, j'ai beaucoup regardé mes fleurs pousser, mes, etc., le jardin, et réfléchi. Je n'ai pas écrit une ligne de... de, de de fiction, mais j'ai beaucoup réfléchi, comme, comme j'ai deux choses en route, euh, deux romans différents, dont un roman par nouvelle, puisque j'écris des romans par nouvelle. Euh, donc j'ai beaucoup réfléchi dessus, ce que j'allais faire, comment j'allais continuer. C'est une période que j'ai de temps en temps, je pense que beaucoup d'auteurs sont comme ça. On a des périodes où on écrit pas, enfin bon, il y a des gens qui écrivent tous les jours, moi pas du tout. Quand j'ai pas envie, j'écris pas. Mais voilà, ça mature quelque part euh, par derrière. Euh, même quand on est en train d'éplucher les pommes de terre euh, ou, de, ou de planter les tomates dans le jardin. il voilà. Il y a une réflexion qui se fait. Et, une réflexion qui se fait tout le temps. Oui, oui, et qui va sortir après un autre moment. Euh, voilà. Tu envisages une autre anthologie, à venir Pas pour l'instant, parce que ça m'a un peu. J'en ai fait beaucoup d'affilée, là. C'était quand même au détriment, justement, de ma propre écriture. Donc, comme là, je viens de sortir un polar, et qu'un polar, c'est long à, à concocter, hein, il y a toute l'histoire d'intrigue, etc., qui intervient. Euh, donc, je me suis dit, je fais un peu une pause pour l'instant pour les anthologies, sur les anthologies, en tant qu'anthologiste. Mais bon, mmh. ça ne m'empêchera pas de participer à des anthologies comme novéliste. Hein. Ça euh, oui, mais pas vie. Ouais. Ouais. Oh, oui. Mais c'est vrai que c'est quand même minimum un an euh, de travail de diriger une anthologie. Moi, le pire, ça a été Dimension Moscou à cause de la transcription et translittération, parce que même sur des très bons textes, j'ai eu énormément de corrections à faire euh, euh, liées au fait que certains, ne connaissant pas la langue, euh, euh, mélangeaient les mots. J'ai bon, eu une gare de Laroslav au lieu de Yaroslav, et j'arrivais pas à faire à comprendre à l'auteur que c'était un « ya ». Et pas un l et un et que en russe le son ya enfin bon, bref je vous passe les détails donc euh, on passe euh, avec certains auteurs beaucoup de temps faut quand même le dire à un moment euh, beaucoup de temps sur des détails techniques il euh, y en a qui se vexent bon personne ne m'a pour l'instant ni menacé de mort, ni ni euh, ni fait la tête à tout jamais. Mais il y a des moments de tension quand même avec des auteurs, même des bons auteurs qu'on connaît bien. Quand on n'est pas d'accord sur un un point précis, c'est c'est pas forcément évident. Et c'est quand même l'anthologiste qui qui prend la responsabilité du tout, donc qui doit euh, dire ce qui ne va pas ou ce qui lui semble ne pas aller. Bon, c'est très rare, mais quand même, disons qu'à peu près sur chaque anthologie, j'ai eu une personne avec qui c'était un peu moins évident qu'avec les autres où il suffisait de prendre le texte et de voilà rectifier trois virgules et c'était bon. Alors, je ne sais pas si vous avez pareil oui, si, si, je crois qu'il y a toujours, mais c'est une question de compromis, c'est-à-dire que quelque oui. part, euh, à la fois en tant qu'anthologiste, on est responsable de l'ensemble, un peu comme un chef d'orchestre, mmh, il ne mmh. faut pas qu'il y ait de, de fausses notes, mmh. mais euh, il faut laisser parfois un peu les solistes, ah oui, oui, oui! Enfin... De, donner, euh, de donner un petit peu leur, leur tonalité, et à certains moments, enfin, oui, oui. il faut vraiment s'il y a quelque chose d'incohérent ou qui, qui vraiment sonne faux, et là, et là il, y a, il y a eu il, il, Enfin, moi je sais que je, je dis non, mais à certains moments, ça m'est arrivé, par exemple, des fins que je n'aurais pas vues comme ça, de finir par accepter la proposition d'un ou d'une auteur, parce que. Euh, bah voilà, c c il y avait une cohérence, ce n'était pas forcément, pas forcément la, la progression ou la fin optimale que j'aurais vue si moi j'avais écrit le texte, mais comme c'est le texte de quelqu'un d'autre, euh, il faut oui. aussi arriver à trouver, ce, à accepter cette différence, le ce compromis, qui peut faire aussi la richesse. Euh, et, et aussi, je voulais, alors là c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup de modestie, c'est de voir les critiques puisque une des règles, je pense qu'on est tous, tous pareils, c'est d'essayer de, de mettre une, une des meilleures nouvelles, si ce n'est la meilleure, en, en tête de, de, de recueil, puisque c'est un petit peu l'accroche. Et, et ça m'est arrivé plusieurs fois avec mes propres anthologies et des anthologies d'autres de, personnes qui, qui ont coordonné dans, dans le cadre de, de, de ma collection, de voir que les critiques, euh, n'allait pas forcément du tout dans le sens des meilleures nouvelles puisqu'il y en a toujours qu'on préfère, on va en dire bon, il, y en a, il y en a cinq, on les adore, il y en a cinq, on les aime bien et puis bon, quelques-unes qu'on a acceptées, peut-être qu'elles étaient intéressantes mais qui on a un petit, avec lesquelles on a un peu moins d'affinité et euh, les critiques peuvent avoir des avis complètement divergents et c'est arrivé même une fois, je me souviens, euh, d'un recueil de nouvelles on a émis la première qui nous paraissait, c'était pas moi qui la dirigeais mais... L'anthologiste et moi, on était unanimes pour dire c'est la meilleure nouvelle. Et la première critique qu'on a eue de ce recueil, c'était Je ne comprends pas cette nouvelle, et, et, et qu'est-ce qu'elle fait là Donc, voilà, ah donc oui, après, évidemment. on se dit ben voilà, C'est euh, la subjectivité du critique qui ah, va attaquer ou pas Non, je, euh, par contre, moi, je, ça n'est pas du tout forcément les nouvelles que je préfère. Ce que j'essaye d'obtenir de mettre une nouvelle la nouvelle que je trouve la moins bien en première. j'essaie en général de commencer par une parce bonne parce que tu en as mis en premier <rire> j'essaie de commencer tu... par une bonne de finir par une bonne et d'en mettre une bonne au milieu voilà c'est ça mais mais ouais. j'essaie oui. aussi d'alterner les textes un peu longs et mmh. un peu courts mmh pour laisser des respirations, les choses plus graves et les choses plus humoristiques, ça, j'allais dire que c'est la partie la plus difficile de tout, de trier oui. l'ordre dans lequel on va mettre pour que le lecteur ait toujours son intérêt soutenu, qu'il ait des respirations et aussi, quelquefois, des nouvelles qui se répondent les unes les autres. Je trouve que c'est très difficile, mais effectivement, ça n'est pas obligatoirement la meilleure que je mets en premier ça peut être une qui répond à une autre, ou une, mais toujours bonne, bien sûr, on ne va pas... Mais et je tâche de finir aussi toujours sur une bonne, parce que je pense qu'il faut rester sur une bonne impression. Mm -hmm. C'est une des choses... Enfin, ce n'est pas compliqué comme, comme s'entendre sur un texte, encore que... Disons que quand on reçoit beaucoup de nouvelles et quand on en retient, en gros, en gros une quinzaine, selon la longueur, on peut, je peux aller, de toute manière, je ne dépasserai jamais 20. Et en général, au moins 15. Mais on en reçoit tellement qu'on a quand même beaucoup de choix. Il y a celles dont on est sûr qu'on les prendra parce qu'elles sont géniales. Enfin, qu'on les trouve géniales. Celles qu'on est sûr qu'on ne prendra pas parce qu'on les trouve complètement nul, mais il y a une grande, grande, grande proportion de nouvelles sait, qui sont trop différentes pour qu'on les compare et, et dont on a pas mal de peine à déterminer laquelle on va retenir. Mais quelquefois, j'ai reçu une fois sur les civilisations trois nouvelles qui étaient trois nouvelles qui tournaient autour du thème le sumaire. Elles étaient toutes les trois toutes les trois assez bonnes sans être comparables. Et je n'en ai pas gardé d'ailleurs, parce que, parce que justement, quelquefois, le tri est trop difficile. Je trouve que c'est important. Ah oui, Pierre est, est Ah, Pierre, oui. Il y, a, il y a la subjectivité, je crois qu'il faut en tant qu'anthologiste, on assume euh, euh, voilà, quelque part, euh, c'est c'est ce côté chef d'orchestre, ce côté organisateur. Euh, bon, et, et, et moi, ça m'arrive de dire à, à certains auteurs, euh, ben voilà, j'ai pas accroché, elle n'est pas forcément que... Il y, y a aussi ce rôle, tous -tout le, les, les, les auteurs ne le font pas, mais il euh, y a aussi le rôle de répondre à ceux qui ont été rejetés, et ça, c'est quelque chose de très, très important, de dire, ben voilà, pour telle ou telle raison, on l'a partenu. Alors, ça peut être aussi parce qu'il y a une redondance avec d'autres. Quand il y a deux ou trois nouvelles qui sont vraiment sur à peu près le même thème, avec des approches similaires, on est obligé de faire un choix. Et puis, parfois, on va dire, ben voilà, la première, moi je sais que ça m'est arrivé comme ça, la première moitié de la nouvelle, extraordinaire, emballé et après, la deuxième moitié, ça partait dans, dans tous les sens. Et, ben, non, et, et, et tellement que, que j'ai dit à l'auteur, je suis désolé, euh, il y a trop à changer, euh, je ne peux pas la garder. Et donc, j'ai expliqué, Je dis bon, bah, après, vous, vous en faites ce que vous voulez. Mais le début, très bien. Mais après, la deuxième moitié, euh, ça partait vraiment dans, dans toutes les directions. Oui, c'est pas acceptable. Vraiment... Après tout, oui, c'est nous qui, qui dirigeons l'anthologie, si elle n'est pas acceptable. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, on refuse des textes qui sont forcément mauvais. Un texte refusé, je me souviens d'une du, jeune femme qui m'avait fait une nouvelle, que j'ai refusée, et qui m'a dit « mais c'est un échec ». Mais en fait, non il ne manquait pas grand-chose pour qu'elle soit bonne. Et je le dis, ce n'est pas un échec. C'est une expérience et peut-être qu'elle aurait été acceptée par un autre anthologiste. Il ne manquait presque rien et c'était une très bonne nouvelle quand même. Pas, y a pas, je pense qu'il n'y a pas de jugement dans l'anthologiste. Il faut comprendre que l'anthologiste fait selon son goût. Et ça n'est pas des valeurs absolues. Oui, bien sûr je pense que les gens. Et c'est pourquoi, quand je fais des refus, j'essaye de jamais être décourageante, parce que je sais qu'il y a des gens qui se découragent pour un refus, alors qu'un refus, c'est juste... juste un moment donné, ou parce qu'il y en a eu d'autres qui ont été meilleurs. La seule chose. Si la de... Pardon. La seule chose, Hélène, c'est que quand le sujet est très pointu, l'auteur qui n'est pas pris. Il a du mal à, à proposer son anthologie ailleurs parce que les autres appels à texte étant très différents, euh, il arrivera à difficilement à en faire quelque chose. Tu vois ah, Oui, mais enfin, je veux ah, dire je que ça, pas, ce sont les gens qui, effectivement, on voit à chaque anthologie, enfin, je suppose que pour vous, ça a été pareil, on voit à chaque anthologie des gens qui proposent un texte dont on sent qu'au fond, c'est qu'il a été refusé ailleurs, parce qu'au fond, il correspond au terme, mais oui. de tellement loin que, que ça compte pas. Oui, il y a, y a, y a voilà, c'est, on, on, on reconnaît et, et d'ailleurs on voit parfois, on reçoit dès le euh, lendemain ou juste quelques jours après le lancement de l'appel à texte, on reçoit des nouvelles. On se doute bien que dans ces cas-là, euh, euh, euh, oui. voilà, c'est ouais. un c'est un texte qui était sur le disque dur qui avaient peut-être été écrits spontanément et qui s'avèrent correspondre au thème. Oui Vraiment Aussi, de, on voit bien dans, dans de nombreux cas des textes qui ont vraisemblablement été écrits pour d'autres appels et qui ont été refusés, mais qui, qui peuvent être bons. Et moi, je reconnais humblement en tant que noveliste, j'ai des, des, des nouvelles comme ça que j'ai écrites pour des appels à texte qui n'ont pas été pris pour l'appel euh, auquel je les destinais et qui ont été pris avec enthousiasme <rire> après par oui, d'autres oui, revues ou pas... d'autres ou, oui. anthologies. Donc c'est là où on trouve bien la subjectivité euh, tout le fait, fait que c'est pas forcément un mauvais texte, mais c'est un texte qui n'a pas plu à quelqu'un. Euh... Tout à fait, ou, ou qui a été moins bon que d'autres que, que l'anthologie voilà. a reçu tout simplement quoi. C'est un petit peu, j'allais dire, comme un concours. Oui, absolument, il y a ce côté concours, c'est très Oui, juste, euh... oui. Pas, ce n'est jamais définitif. Un mauvais avis, j'ai lu une, une nouvelle, par exemple, qui était très bonne, que j'ai refusée, parce qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas, mais je sais qu'elle a été prise ailleurs, et elle méritait d'être prise, mais euh, j'allais dire, pas par moi. Euh, quand, quand je fais une anthologie... Comme je dis souvent, je peux la mettre entre tout, toutes mains. Donc, il euh, y a des textes que j'évite. Bon, effectivement, les auteurs qui travaillent, euh, qui, qui me font souvent des, des réponses ben, savent qu'il y a des choses, le, le gore par exemple, ça ne passera jamais. Mais, mais c'est effectivement, c'est le jeu. J'écris par contre rarement moi, pour des appels à texte ou alors il faut qu'il m'inspire, mais, mais c'est très, très, très rare. L'écriture forcée, j'y arrive pas. Ah. Mais sur le gore, par exemple, moi, ça m'arrive. j'aime pas trop le gore personnellement, et j'en ai publié, j'ai publié juste une nouvelle, c'était dans la première anthologie, d'ailleurs, « Les maladies du futur », une nouvelle d'Olivier Carousseau, qui est un auteur que, que j'aime bien, et qui, et, et qui était vraiment très dur, très noir, très gore, mais j'ai dit, elle est magnifique. Et, et, oui. et, et, et donc je l'ai gardée quand même. Et, et, et de fait, dans un certain nombre de critiques, j'ai lu, euh, on ne parlera pas de cette nouvelle parce qu'elle est horrible. Mais il <rire> y avait une beauté qui faisait que le gore n'était pas gratuit et euh, que c'était vraiment, il y avait une, une poésie. de, façon de, de la, aussi. Voilà. Je parle donc, de façon générale aussi il peut y avoir des textes. Et puis il peut y a des textes qui sont très durs, oui, mais très intéressants. <rire> on a perdu tout à fait pierre. Oui, on a perdu Pierre. C'est dommage. Oui, enfin que... Pierre est tombé dans les limbes. C'est dommage. C'est dommage parce que... Bon... En tout cas, pour revenir à, à notre rôle d'anthologiste, moi je trouve qu'il y a un côté gratifiant qu'on ne sait pas à l'avance, évidemment. Lorsque un auteur à qui on a donné pour la première fois, quelquefois, son, sa chance de, de, de démarrer, de se faire connaître au milieu d'autres un peu plus prestigieux, plus connus et avec une plume plus aguerrie, euh, continuent et après, euh, voilà, font leur petit chemin euh, et reviennent nous dire, deux, trois ans après, de, sur un salon, un festival, euh, merci, c'est grâce à vous. Euh, alors, on le fait pas pour ça, mais évidemment, d'autant qu'on sait pas à l'avance hein, si les gens vont continuer ou pas. Mais euh, voilà, ça fait plaisir. On, il y a quand même euh, ce côté gratifiant dans le, dans le travail d'anthologiste euh, qui n'est pas à négliger, même si euh, on ne le fait pas pour ça. Hein, enfin, si on... Oui, on ne ouais. pourrait pas d'ailleurs. Non, on ne pourrait pas non, choisir. Non, mais euh, d'autant qu'on ne peut pas savoir à l'avance hein, euh, voilà, euh, quels sont ceux qui vont plaire, qui vont continuer, qui vont plaire au public, euh, etc. Donc, euh, je trouve que c'est une partie passionnante de voilà de, de prendre le risque de faire confiance à quelqu'un de on va dire inconnu même si euh, dans certains cas ils ont déjà publié un petit peu euh, et puis de voir qu'après ben voilà la personne continue euh, fait son petit bonhomme de chemin 50, 50. Mmh. Vrai que je, et et on, on a dans de, enfin, dans de nombreuses anthologies qu'on a publiées des primo-écrivains, des, des, des personnes dont c'est le premier texte. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir de dire. Et, et parfois, d'ailleurs, ils sont tout intimidés puisqu'ils peuvent se retrouver euh, mmh. avec leurs nouvelles à côté d'auteurs comme Jean-Pierre Angraison euh, qui vont être considérés comme illégitimement, comme des sommités. Et, euh, et voilà. Et, et simplement, bah, parce que le texte va être bien, on va le publier à côté d'auteurs très, très confirmés. Et oui, oui. Euh, voilà, c'est aussi le rôle, justement, des anthologies. Voilà, euh, de découvrir des de, de, de voilà, nouveautés. De, de permettre de découvrir et de permettre à des, des personnes qui ont envie d'écrire, de, de s'exprimer et d'être lues, parce que c'est pas forcément facile non plus. Il y a, Parfois, on, on dit en, en riant qu'il y a plus d'écrivains que de lecteurs. Oui. Je crois. Que. Enfin, pas dans la nouvelle, quand même. Non, non, non. La nouvelle, nouvelle c'est vraiment très spécial. C'est pointu la nouvelle. Il hein. faut déjà avoir une belle plume. Il faut déjà avoir une belle plume. Mais mais y plus pas, plus il y a pas. Plus a... c'est court, plus c'est dur. Oui. Voilà, peut c'est peut-être un peu plus facile de se faire publier quand même que dans les romans, parce que pour qu'un éditeur prenne un risque sur un auteur complètement inconnu, oui. sur un premier roman, euh, bah, c'est vrai. vraiment. Euh, oui. Alors que de, dans un recueil de nouvelles, euh, bon, bah, on, ou, ou dans un numéro de, de revue, revue thématique, mais... ça permet de, de faire ses premières armes ou ça de va. publier des textes. Oui, ça permet. Bah, c'est pas évident d'écrire. Euh d'un coup, quelque chose. Et puis, malgré tout, la nouvelle, ce n'est pas du tout pareil. Ce que, ce que je trouve un peu regrettable, c'est qu'à une époque où, où tout le monde veut du cours, où on, on lit en vitesse, où on lit dans des transports, les gens aiment le cours. Et la nouvelle et les anthologies sont très peu, très peu commercialisées. Mmh. C'est plus écrit... oui c'est un parti pris que je ne comprends pas très bien. Parce que les nouvelles, on peut la lire n'importe quand, n'importe oui. où. Quitte à, à ne pas en lire pendant un petit moment après si une nouvelle a été trop vous a marqué trop. Mais je, je c'est quelque chose que je ne comprends pas que la nouvelle ne soit pas. Pour non. moi, c'est un genre vraiment à part et excellent. Alors, des, des, des retours que j'ai eus de certains libraires, c'est mmh. que euh, c'est l'inégalité. Des, des, des c'est ça, des... c'est ce qu'on nous dit, oui. C'est de dire, ben bah voilà, vous avez 15 textes mais si ça se trouve, il n'y en a que quatre ou cinq de bons. Et donc, on n'a pas, enfin, le lecteur n'a pas forcément envie, ou alors le libraire mmh. n'a pas envie de, de mettre sur son, son étal un livre de, qui sera seulement bon pour euh, un tiers. Alors... Alors, c'est ce que j'ai entendu Bon. Euh, oui, oui, oui en, en, en, en toute fausse modestie oui une, oui je comprends tout une, une, des, une des qualités qu'on nous dit dans pour les, les anthologies c'est on nous dit toutes vos nouvelles sont bonnes il y en a qui plaisent ou qui plaisent pas mais c'est vrai que on, on a, je pense on n'a jamais publié de mauvais textes oui. après ils peuvent être différents, oui. plaire ou pas plaire mais on ah. a une exigence en disant il n'y aura pas d'histoire oui, incohérente oui, oui. et il n'y aura que... pas d'histoire mal écrite Prêt. Tout à fait. Ça, c'est une exigence qu'on doit avoir. Mais j'allais dire, on l'a... Mais même tous les éditeurs, éditeurs ne l'ont pas forcément non plus. Pour oui. soi-même. Moi, j'avoue que faire sortir une anthologie où j'estimerais qu'un des textes, par exemple, même un seul n'est pas lisible, non. non. Je veux dire que c'est une éthique de l'anthologie, à ce moment-là. Mais... Euh, de la part des libraires, c'est ça qui m'étonne, parce que, convenons-en, dans d'autres genres que les anthologies, on va dire qu'il y a des telles daubes qui sont vendues que... Ah oui, mais c'est du facile. Hein. Un petit, du... Une, une, une nouvelle nouvelle mauvaise qu'on n'aime pas, du moins, dans une anthologie, ça me paraît facile. Oui. Euh, les, les bibliothèques aussi souvent disent oh là là les anthologies euh, on a du mal les gens les lisent pas etc ils ont du mal à les valoriser dans leur euh, dans leur service et ils disent ah oui mais il y a tellement d'auteurs alors moi je je dis à chaque fois que j'entends ça mais justement c'est une occasion de découvrir différentes plumes de de pouvoir ensuite euh, le lecteur peut ensuite aller lire tel auteur ou tel autre ce qu'il a fait comme œuvre par ailleurs, c'est une fenêtre, c'est une vitrine euh, quelque part euh, euh, sur le, le style et, et l'œuvre de, de différents auteurs. Mais ça passe quand même difficilement ce discours-là, alors que je suis persuadée que c'est le bon. Moi ouais, aussi, ouais. je pense que c'est une culture, enfin c'est plutôt un phénomène culturel. Mmh. La, oui. vraiment... Mais, mais là, là, là, là, il y a peut-être aussi justement une paresse. Et moi, je sais que je, je le vois souvent, d'ailleurs, quand on voit très rarement, trop rarement, mais ça arrive de temps en temps, des, des, des, des, des magazines qui font des, des, des numéros sur la science-fiction. Et on voit qu'ils vont parler des trois, quatre mêmes auteurs. Dont tout le monde parle, oui. Dont tout le monde parle. Alors, beaucoup d'anglo-saxons et un ou deux Bien français. Bon toujours les mêmes, et quand, chez quand, nous, par exemple, on a dû publier 250 auteurs. Ah, je ne dis pas qu'ils sont tous géniaux, mais sur les 250, il y en a au moins euh, une cinquantaine qui sont de premier calibre, des, vraiment des vrais auteurs avec un style, avec une imagination, et on n'en parle pas. Enfin, la, la plupart des magazines ne vont pas en parler parce qu'ils mmh. vont prendre les, les, les, les, la poignée de célébrités. Euh, et, et, et donc là, il y a une paresse sans doute, une méconnaissance euh, ou un manque de curiosité. Tout à fait. Euh, alors que justement, en tant qu'anthologiste, euh, moi c'est quelque chose que j'adore c'est-à-dire de découvrir une nouvelle plume de voir euh, d'un auteur bah, que je n'ai pas lu, que ce n'est peut-être pas la première fois qu'il a publié parce qu'il peut avoir euh, placé des nouvelles dans d'autres anthologies ou dans des revues mais la première fois que je vois je dis, ah bah voilà, tiens, le, cette personne-là je ne la connaissais pas et je suis vraiment ravi de, de découvrir tout une nouvelle écriture tout à fait, c'est un plaisir c'est un plaisir mm -hmm. Mais bon, ça va être, on va dire que puisque c'est comme ça, c'est un plaisir de connexion. <rire> Et nous en faisons partie. <rire> Hélène, est-ce que tu peux déjà nous révéler le thème de la prochaine anthologie Nice Fiction eh eh C'est le thème de Nice Fiction. C'est-à-dire cette année, c'était oui, mais... Terre 2.0. Oui et la prochaine il est, possible, il est possible que ce soit pierre 2.1, mais c'est quand même le, le reboot qui est la base. C'est vraiment oui. on recommence. Tout a été détruit. Oui. On recommence. C'est ça qui me... C'est ce qui me paraissait intéressant. C'est pourquoi je croyais que j'aurais beaucoup, beaucoup plus de réponses que je n'en ai eues. J'en ai eu largement. Mais je veux dire, je croyais que j'aurais plus. Parce que ça paraît intéressant de savoir comment on va reconstruire. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que les gens sont, enfin, du moins les Français, sont apparemment trop déprimés pour nous ouvrir, pour s'ouvrir à l'avenir. Je veux dire que quand on est au bord du précipice, on a le choix ou on tombe, ou on ouvre les ailes pour voler. Et et il n'y en avait pas beaucoup qui avaient envie de vouler, Mais c'est le, le thème de cette année. Après, ça sera sans doute d'autres thèmes. Mais enfin, c'est vrai que maintenant, je me suis habituée à faire ces anthologies-là. Par contre, la couverture sera très jolie, puisqu'elle sera due à Guillaume Tavernier, notre, notre invité d'honneur de cette année, même, et qui restera l'année prochaine, parce que franchement... Avoir, je sais pas si vous avez vu ça, hein. si vous oui. êtes allé voir son exposition, il fait des il fait des choses géniales. Moi, ça me, du moins, moi, ça me plaît beaucoup. Mais, mais euh, moi, je pas pas tellement plus à dire sur, sur ce que je fais dans ma partie anthologie. Et j'aimerais que vous en parliez un peu plus vous-même, peut-être de façon plus approfondie. Oui, bah nous on a, on a plusieurs, enfin bon, moi, moi c'est vrai que j'ai fini ma sixième anthologie, je crois que je, je vais laisser un peu de côté comme on disait tout voilà à l'heure, parce que, <rire> que bah, j'ai envie d'avoir une écriture personnelle aussi en même temps, et, et, et de ah. fait, il y a un côté sacrifice, hein, il faut reconnaître, oui, on oui. se met au service des autres, mais mmh. c'est au détriment du temps qu'on peut consacrer à sa café. propre écriture, mmh. donc okay. c'est très enrichissant, c'est très plaisant, mais un peu frustrant par, par, par d'autres côtés. Et en, en revanche, là, bah, on a plusieurs, plusieurs anthologies en cours, et là je suis ravi, de, donc, notamment comme disait Pierre euh, Gévard pour la, pour la gastronomie. On a une, une anthologie sur nature et biodiversité avec Mathilde Chaud, euh, une, une anthologie avec Émilie Chevalier-Moreux sur l'art dans les villes du futur. Et puis, euh, et donc une anthologie avec Éric euh, Luceux euh, sur la, les religions du futur et d'ailleurs, donc des thèmes. Et surtout encore, alors s'il y a des, des écrivains qui, euh, qui écoutent, euh, un appel en cours jusqu'au 26 juillet, donc euh, il y a encore euh, un mois et demi, sur euh, Clown et Chimère, euh, qui est donc dirigé par André Adélac euh, qui est une des animatrices de la revue Eterval, qui publie aussi, qui est spécialisée dans les nouvelles, très, très bonne revue et donc euh, ben, j'espère qu'on va avoir euh, beaucoup euh, ah oui. be beaucoup de de nouvelles pour cet appel euh, clone et chimère parce que c'est un thème très intéressant et euh, donc Andrea Delac avait a déjà dirigé pour nous une anthologie euh, sur le transhumain et post-humain donc euh, comme elle est médecin elle a une une fibre à la fois euh, euh, d'écrivaine et, euh, et scientifique, ce qui ce qui fait double qualité très très oui, appréciable vraiment, dans notre milieu. Oui, c'est vrai, ben, voilà, vraiment à, à, la science-fiction. Voilà, c'est pouvoir vraiment allier une science sérieuse euh, et mais avec le, la beauté de l'écriture en même temps. Ah, ça compte, ça compte. C'est ce que je vous disais. Moi, je, le style compte beaucoup pour moi dans les nouvelles qui sont faites. Enfin, pas forcément le style littéraire, mais la poésie qui dégage d'un texte. Je sais qu'une fois j'ai accepté un texte qui était un petit peu limite, à la rigueur, mais parce que, parce que la poésie parle. Je veux ah. dire, c est, c est moins, à ce moment-là, c'est moins une question d'histoire ou de thème que quelque chose qui parle. J'allais dire, j'ose pas dire, mais je le dis quand même, à l'âme, non pas au sens où on entend religieusement, mais à quelque chose qui est intérieur, je veux dire. Ouais. Qui fait appel, j'allais dire, plutôt aux sentiments, aux impressions. Et j'accepte aussi, oui, j'accepte aussi toujours un, un texte très poétique. Je l'accepterai, même s'il est un petit peu en limite. <rire> Tout en étant dans le thème, quand même. Et, et, et puis l'humour, soit qu'il faut aussi... Et de... Ça, c'est une qualité... Euh... Je vais dire que j'ai reçu une nouvelle, je ne la spoilerai pas, j'ai reçu une nouvelle pour cette anthologie. Parmi les premières que j'ai reçues, l'humour, son humour m'a enchantée. Alors, je ne sais pas s'il m'enchantait, parce que le sens de l'humour, c'est tellement personnel. Mais moi, ça m'a enchantée. Et nous, moi, bah, ouais, c'était une de mes grandes découvertes. Là, on a la chance de travailler avec Philippe Casas, qui est un, un illustrateur très très connu et qui nous a envoyé pour les dernières anthologies des nouvelles. Et alors, Philippe Casas est, c'était une grande découverte pour moi parce que je le connaissais pour toutes ses BD, ses dessins animés. Ah, euh, c est... C est... Ah, pas du tout un novelliste. Bah non, il s'est mis très tard. Il, il s'est très tard, il écrit de très Il écrit, c'est très amusant, avec une, une, une écriture magnifique. Non, C'est vraiment un auteur que j'ai découvert là pour le coup, avec un est immense très, très amusant. Oui, oui, il est très amusant. Moi, je sais que, oui aussi, déjà, on peut publier vraiment en C'est pas... Là, je sais que j'avais eu dans... En civilisation. J'ai eu Merci. un texte un petit peu plus long que je ne les normalement, mais bon, un texte d'André Von qui était parfait. C'était quand je l'ai lu, je me suis dit oui, c'est pour ça que j'étais tellement passionnée de la science-fiction. <rire> <rire> Oui, suis... c'est vrai que la, la longueur peut être aussi un souci, puisque euh, c'est une des contraintes. Moi, je sais que je suis plutôt romancier dans, dans l'âme, et j'ai commencé par écrire des romans, enfin, en, en tout cas par en publier avant d'écrire des nouvelles, Enfin, à part les nouvelles. Oui, j'écris écris. Bien. Et, euh, et, et c'est vrai que la nouvelle peut être un peu frustrante par rapport à ça, parce qu'on n'a pas le temps ou pas la place d'approfondir vraiment les personnages et les ambiances. Donc ça demande des qualités différentes. C'est autre, oui. autre chose, oui, c'est autre chose. Je ne sais pas, enfin, il y a des gens qui peuvent écrire les deux, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans un ou dans l'autre, parce que ça demande des qualités tellement différentes. C'est tout à fait autre chose, oui. Il n'y a, a rien. Moi, je sais que de ma vie, je n'écrirai jamais de je peux, Même si elle est déjà bien avancée, mais je peux dire que même au futur, je n'écrirai jamais de roman. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Dans une nouvelle, on est forcé d'aller à l'essentiel. Donc, euh, il faut qu'elle soit pointue, ou, ou poétique. Ou, mais oui, c'est ça l'avantage des anthologies, c'est qu'on découvre justement plein d'idées plein et que des gens sont. Je veux dire, ils arrivent à mettre tout un univers dans. Donc, presque rien. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Un roman, ça demande un autre développement parce que ça n'a pas le même but. Je ne peux pas dire qu'une nouvelle soit, soit comme une morale, mais une nouvelle, ça transmet vraiment une pensée et, et qui parle ou non au lecteur. Tandis qu'un roman, ça, ça donne une histoire une histoire complète je trouve qu'on peut pas comparer non on peut pas comparer on même même pas dans pas le comparer. souffle c'est pas le même souffle c'est pas du tout moi enfin moi je suis très musique euh, c'est pas du tout le même souffle dans la dans la nouvelle il faut être rapide il faut être incisif il faut être euh, euh, non seulement court mais chaque mot compte enfin chaque virgule. Cinq minutes. Euh, alors que dans le roman, on peut plus décrire les vêtements d'un personnage, euh, le paysage, euh, le temps qu'il fait, euh, ce que la personne est en train de manger. On peut pas délayer. Ça, ça ça veut pas dire que le roman ne fait que délayer, mais dans une nouvelle, on peut rien délayer. Tout, tout doit être... Euh, tout doit être vraiment percutant euh, et c'est ce qui fait la difficulté et la beauté de la nouvelle. Hein, et le fait aussi que lire des nouvelles, c'est aussi un public déjà un peu particulier qui euh, voilà qui aime euh, à la fois le cours mais fouiller euh, euh, dans... Voilà, fouiller dans quelque chose de, de voilà, où, où certaines choses sont imperceptibles parce qu'elles sont juste suggérées. Et donc la, la part du lecteur, je trouve, hein, je peux me tromper, euh, est plus forte dans la dans la nouvelle que dans le roman où, voilà, on suit l'histoire, on suit les personnages. L'intrigue, voilà. hein, pas forcément, mais enfin globalement, hein. Je lâche je caricature beaucoup. Dans la nouvelle, quelquefois. On vous dit même pas, je pense aux nouvelles d'Annie Saumon dans Un Autre Genre, euh, qui sont magnifiques, où, où certaines choses sont tellement suggérées qu'on se dit « est-ce que j'ai bien compris ?» On est obligé de relire. On est obligé de relire parce qu'il y a eu un crime par derrière et, et rien n'est dit. Et on se dit, ça peut pas être autre chose, mais j'ai peut-être mal compris, enfin, etc. Et c'est ça qui fait qu'une nouvelle peut être extrêmement intrigante, euh, passionnante, qu'on a envie de la relire, euh, ou au contraire de la mettre de côté, parce que zut, celle-là, on n'a rien compris, ça ne nous a pas plu. Mais euh, voilà, y a, il se passe quelque chose entre le lecteur de nouvelles et la nouvelle euh, qui est tout à fait différent de le même lecteur tout avec... Un roman, y compris du même nouvelliste qui, qui ira un roman. Je là, pense que... Là, il... on, va, on, va, on a beaucoup à dire, mais on va devoir conclure. Encore une minute. Je, je crois que la, la meilleure phrase qu'on m'édite sur une nouvelle, c'est... on peut, C'est plus difficile de dire beaucoup en peu de mots que de dire pas grand-chose en beaucoup de mots. Je pense que c'est... Le meilleur, la meilleure définition que j'ai eue de la nouvelle. La meilleure définition que j'ai eue de la nouvelle. et Voilà. Et s'il y a plein de questions, j'en doute peut-être. Il, il, il y aura plein de réponses. Il y aura plein de réponses. Suivez-vous sur Discord. On ne les voit pas, les questions, nous. Non, mais là, il n'y en a pas eu. Je crois qu'on a été tellement bavards voilà. Ils n'ont pas Ou voilà. ils n'aiment pas la nouvelle, donc ils n'ont pas regardé. <rire> C'est possible aussi, mais tant pis pour eux. <rire> Et ben, je vous remercie. Je vous remercie tous les deux. Merci. Je remercie Toi, Pierre dois. qui a fait un gros effort oui. pour, sans qu'il soit, qu soit suivi de succès. Et je remercie aux gens, les gens qui nous ont suivis, s'ils nous ont suivis. Et j'espère qu'ils auront été intéressés à ce moment-là. Et on continue demain avec d'autres conférences et, et d'autres tables rondes. Oui, ah, absolument. bien sûr, ah, on n'a pas fini. <rire> Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr.